Salut les amis et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo juste pour vous dire que je vous ai pas oublié mais j'ai eu pas mal de travail. Hein. J'ai dû fabriquer les, les façades de portes et façades de tiroirs de la cuisine. Il y en avait quand même 27 donc euh, ouais ça fait quelques heures. Hein. Bon je vous montre ça. Donc vous avez vu, ça fait beaucoup de travail. Mais bon, j'y suis arrivé. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre de l'huile dessus. Ça, je ferai ça la semaine prochaine. Euh... Ah oui, je vous ai pas montré. J'ai aussi fabriqué le garde-corps de la chambre de ma fille. Il y en avait pas, et franchement, c'était dangereux. Surtout que maintenant, elle commence à sortir de son lit. Donc, euh... j'ai dû faire ça. Ça fait beaucoup de travail, trop de travail. <musique> Ah oui une dernière chose aussi, la chaîne a passé le cap hier des 1000 abonnés donc je suis super content euh, Les vidéos vont revenir euh, régulièrement mais là euh, les façades de, de cuisine ça prend tellement de temps que même filmer c'est presque ça c'est pas possible euh, J'ai 27, euh, 27 façades, ça aurait été une ou deux, pas encore mais 27 euh, si je filme tout, euh, c'est bordel Donc voilà, la semaine prochaine les finitions complètes de la cuisine, je pense que le plan de travail sera arrivé aussi et puis je reprendrai les, les vidéos euh, régulièrement. Je vous souhaite un super week-end, en plus il y a du soleil, ça va faire plaisir, n'oubliez pas comme d'habitude de liker, de partager et de commenter un max. Ciao ciao